Yo tout le monde j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment gagner de l'argent PayPal, Amazon, Google Play et virement bancaire Voilà le concept c'est très très très très simple, il suffit de télécharger des jeux et dès que vous avez ouvert le jeu ça donne automa automatiquement des pièces voilà quand vous êtes inscrit il vous donne des pièces aussi voilà je vais vous montrer directement que c'est pas fake. voilà je vais jouer vous inquiétez pas je mettrai le lien dans la description regardez je vais jouer ça m'envoyait une notification disons Et voilà, la notification. Voilà, je viens gagner une pièce. Je crois que c'est une partie, je crois. Mais en tout cas, voilà. Pour montrer que c'est pas fake, je vais appuyer sur l'application. J'avais 515. Non, j'ai avoir 516. Voilà. Voilà. Et voilà, je vais rafraîchir. Et voilà, ben moi je vous dis ciao